Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me disais qu'on allait être super nombreux et nombreuses pour sauver la planète. Et en fait, bon, ça c'est un petit peu vidé. Je vais essayer quand même de vous passer. Je suis quand même content de, partir, de passer en premier parce que ça se vide au fur et à mesure des interventions. Oui, non, je sais, je, je plaisante. Alors, donc, euh, est-ce que Internet va détruire la planète, euh, ou y contribuer, ou au contraire la sauver C'est euh, voilà le, la clé de lecture que j'aimerais partager avec vous euh, aujourd'hui. Alors, la première chose, évidemment, c'est que euh, l'écosystème numérique, on n'est pas rentré, je pense que vous l'avez remarqué, vous êtes suffisamment euh, proche de, de, de tout son fonctionnement pour savoir qu'on n'est pas rentré dans une société dématérialisée, on n'est pas rentré non plus dans une société post-industrielle, la société elle n'a jamais été aussi matérielle, on est même rentré dans une société hyper industrielle, simplement ce, ce, ce, cet industrialisme il a glissé pour partie, il se voit moins que les hauts fourneaux et que les mines de charbon, il a glissé en fabrication en Asie, nos, nos centres de données sont, sont cachés dans d'anciens entrepôts d'Aubervilliers ou d'ailleurs, et puis on a tout le système numérique qui nous entoure, les centaines de millions de, au niveau mondial de, de, de serveurs, d'équipements de réseau, de routeurs, d'antennes, etc., qui sont un petit peu disséminés comme ça, autour de notre quotidien, sans s'en rendre compte. Alors, quand on parle de l'impact écologique du coup, de, de ce système, la première chose qui vient à l'esprit, en tout cas ce qui commence à se à se voir ou à se savoir de plus en plus, c'est la question de la consommation énergétique, la consommation d'électricité. Alors c'est très difficile de savoir exactement quelle est la facture d'électricité d'Internet et de notre système numérique. Pourquoi ben Parce qu'il y en a un peu partout. Il y en a chez nous avec nos équipements, quand on recharge ou quand on branche l'ordinateur. Il y en a dans les entreprises, il y en a dans les data centers, il y en a dans les équipements de réseau, chez les équipementiers, ça chez les opérateurs télécoms. Et donc, c est, c est très, il y en a chez les fabricants, il y a la question de la fabrication aussi. Et donc, c'est extrêmement difficile et même quasiment impossible, de, même s'il y a des études qui ont été faites, des rapports, des choses assez intéressantes sur le, le coût écologique ou le, les émissions de CO2, je ne sais pas, d'un email, par exemple, quand on envoie un message ou quand on fait un tweet ou quand on poste quelque chose sur Facebook, c'est extrêmement difficile de ramener ça à un geste unitaire parce que, Personne ne sait trop bien finalement par quel data center c'est passé. Ça dépend de si votre ordinateur, vous l'avez gardé pendant deux ans ou vous l'avez gardé pendant dix ans. Et donc le coût de la fabrication, est-ce qu'il a été amorti pendant euh, dix pendant des, des, pendant ans ou pendant deux ans, etc. etc. Ce qu'on sait, ce qu'on arrive juste à peu près à appréhender, c'est de prendre l'ensemble des serveurs de la planète, l'ensemble des équipements et de multiplier ça à peu près par leur consommation. Et, et donc au niveau mondial, on arrive à peu près à approcher les choses et on est à, à peu grosso modo, à 1500 à 2000 TWh par an, alors ça dépend si on inclut la fabrication ou pas, mais pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 3 à 4 fois la production électrique de la France, voilà, donc c'est 10% de l'électricité mondiale, pas de l'énergie mondiale, de l'électricité mondiale qui est consommée par notre système numérique. Donc vous voyez que ça commence à se voir, et c'est en croissance, et c'est même en croissance forte, puisque ça monte plus vite, par exemple, que le trafic aérien, qui déjà lui-même monte assez vite. Alors ça, c'est la, la, la, la partie la plus visible. Alors, je rappelle que 60% de cette électricité, c'est de l'électricité au charbon, 40% au charbon, 20% au gaz. Donc, est, On n'est on est pas du tout, même si euh, on a quelques géants d'Internet qui, euh, qui subventionnent euh, ou sponsorisent des énergies renouvelables, on est, on est dans une électricité qui est, qui est bien carbonée. La deuxième chose, c'est la consommation de ressources. Donc, Vous avez tous dans la poche, avec votre smartphone, quelques dizaines de métaux différents. Euh, un bon morceau de la table de mendeleev pour ceux qui ont été... Euh, qui ont suivi les cours de chimie, je ne sais plus, en première ou en terminale. Donc on a plein de trucs un petit peu bizarres, des métaux rares, dans, qui font fonctionner le système numérique. Alors vous avez peut-être entendu parler, je ne sais pas, du lithium et du cobalt dans les batteries, du tantal, dans les micro-condensateurs, vous savez, les petits trucs, les petits cylindres, quand vous cassez votre téléphone, qui sont accrochés sur la carte verte, etc. etc. Je ne vais pas vous, vous asséner toutes les poutres de perlimpinpin, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, cette, cette extraction minière, qui est évidemment une des activités humaines les plus polluantes hein, les mines et la métallurgie ça, ça, ça fait partie de ce qui est très impactant pour l'environnement le, pour mais en fait c'est une extraction de ressources qu'on appelle non renouvelables c'est un stock, on tape dedans et ensuite ce stock il faut essayer de le gérer de la meilleure manière c'est à dire qu'il faudrait essayer de le recycler il faudrait essayer de l'économiser et au contraire dans le système numérique on est au contraire à le gâcher de plus en plus et de plus en plus rapidement pourquoi Parce qu'en fait les, les usages de ces petits métaux sont tellement minimes sont tellement microscopiques, sont tellement en quantité euh, faible et mélangée, que même si vous avez un bon geste de consommateur qui va rendre son téléphone là où il faut, chez le bon opérateur et qui va envoyer ça ensuite dans une usine, dans la poignée d'usines de classe mondiale qui est capable de traiter ces déchets, ben même dans ce cas-là, on n'arrive pas à récupérer correctement ces métaux parce qu'ils sont mélangés en métallurgie et ils sont en trop petite quantité. Et plus on descend vers des choses... Petite et miniaturisée, ce qui va être le cas des objets connectés, par exemple, de tout ce qui, de la, de la des dizaines de milliards d'objets, de, de, de, de capteurs, etc., qu'on nous promet pour pour demain ou après-demain. Eh bien, on, on va aller vers des usages qui sont des usages uniques. On n'arrive pas à reboucler, à refermer, à faire de l'économie circulaire. Et c'est pour ça que moi j'ai parlé de de low tech plutôt de high tech, si vous voulez. C'est que tout ce qui est high tech, tout ce qui est croissance verte et qui est numérique, plus on va vers ça et plus on accélère l'extractivisme, si vous voulez, la, la, la dépendance. Euh, à, à, la société, euh, à la société minière qui nous, qui nous extrait ces, ces ressources. Pour vous donner un ordre de grandeur, les, les, des, des métaux très emblématiques des nouvelles technologies comme par exemple le gallium ou l'indium, vous avez tous de l'indium dans vos écrans. Dès qu'il y a un écran tactile, il y a de l'indium, ça permet d'avoir une couche conductrice et transparente à la fois. Et bien, tous ces métaux, les terres rares aussi, sont recyclés à moins de 1%. Moins de 1%. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un peu de marge avant de réussir à faire quelque chose qui serait à 99%, voire circulaire. Et puis le dernier sujet, c'est le sujet de la fabrication. La fabrication, ce n'est pas parfait non plus, c'est aussi impactant. Ce n'est pas parce qu'on a l'impression d'avoir des, des gens en blouse blanche et euh, euh, dans des usines très propres que c'est forcément propre. Rien que fabriquer du silicium, par exemple, qui est un truc basique, bah, il faut du coke de pétrole, de charbon, il faut plein d'acides et de produits chimiques bizarres pour le purifier, etc. Et donc ça aussi, c'est très impactant. Ça ne se voit pas trop, parce que ça ne se passe pas forcément chez nous, mais il y, y a un vrai impact écologique. Alors la bonne nouvelle après ce, ce, ce, cette, disons, ce premier panorama un petit peu catastrophique, c'est que si on voulait, enfin, l'idée ça serait de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et de, de se dire quand même Internet et le numérique, ça nous a apporté plein de choses. Et moi, personnellement, je n'ai pas du tout envie de revenir au dentiste des années 70. Je suis très content que mon dentiste soit numérique, par exemple. Euh, comment est-ce qu'on fait pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et comment on fait pour faire en sorte que euh, ce, ce, cet écosystème numérique abaisse son coût écologique jusqu'à un niveau qui soit effectivement soutenable. La bonne nouvelle, c'est que, de mon point de vue, on pourrait diviser par 10, voire même diviser par 100, l'impact écologique, celui exactement que je vous ai décrit, à condition d'appliquer quelques, quelques leviers qui ne sont pas faciles à appliquer. Mais je suis quasiment certain qu'on peut réduire de 99% l'impact écologique d'Internet et du système numérique. D'abord avec les terminaux, en se posant des questions sur le nombre de terminaux que nous avons, en se posant des questions sur les fonctionnalités que contiennent ces terminaux. Est-ce qu'on a forcément besoin dans notre smartphone d'avoir un accéléromètre, un gyroscope à trois axes, une station météorologique complète, hygromètre, baromètre, etc. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des puissances de calcul qui sont supérieures à la puissance de calcul cumulée des USA et de l'URSS au pic de la guerre froide Voilà, ça c'est des choses comme ça. Et puis il y a la question évidemment de la durée de vie de ces appareils. Et donc toute la question de l'obsolescence, qui n'est pas forcément une obsolescence programmée, on y viendra tout à l'heure je crois, mais qui peut être aussi une obsolescence marketing, et peut-être avant tout marketing, une obsolescence éventuellement systémique entre le hardware et le software, hein, le fait qu'on a des suites logicielles, des antivirus, des mises à jour, etc., qui fait qu'avec les logiciels propriétaires, peut-être plus d'ailleurs qu'avec des logiciels libres, on va avoir comme ça des ordinateurs qui se mettent à ramer et qu'on est obligé de, de changer. Donc là... Tout le volet sur les terminaux. Tout le volet sur la question du réseau, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin de la, en permanence d'être en 3G, 4G ou en Wi-Fi C'est très consommateur d'énergie par rapport à être en câblé, en filaire dans les entreprises, typiquement. Est-ce qu'on a besoin d'être toujours en mobilité Est-ce qu'on a besoin d'avoir une performance exceptionnelle qui fait qu'il faut redonder, faire de la redondance dans les data centers On ne peut pas se permettre que les, que, les, que les sites, par exemple, marchands tombent pendant quelques secondes, parce que l'enjeu économique serait trop grand. Est-ce qu'on a besoin du temps réel permanent qui oblige à faire des updates entre différents data centers et qui génère du trafic sur Internet Est-ce qu'on a besoin d'avoir un support vidéo à chaque fois On est en train de sortir de la civilisation de l'écrit et de rentrer dans la civilisation de la vidéo. Or la vidéo c'est 60 à 70% du trafic mondial d'Internet. Donc c'est bien le, le streaming et les vidéos de petits chats qu'on poste sur YouTube qui créent aujourd'hui, qui, crée aujourd qui génèrent le besoin de dérouler des câbles transocéaniques. Parce qu'on continue à dérouler des câbles transocéaniques pour accompagner la croissance d'Internet. Et puis, euh, voilà, on, a, on a évidemment la question des logiciels, l'éco-conception des logiciels versus les obésiciels, mais aussi des pages Internet. Vous savez par exemple que l'ensemble de Wikipédia en anglais, ça tient sur deux CD. J'ai pas dit que les serveurs de Wikipédia, c'était juste de serveurs et de CD, mais pour vous donner un ordre de grandeur, voilà l'ensemble des millions d'articles, pourquoi ben Parce que c'est juste des photos à basse résolution, il y a surtout du texte, voilà, c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on fait de la frugalité, on fait de la sobriété numérique, et c'est aujourd'hui justement ce qu'on ce qu ne fait pas, puisque l'abaissement des coûts de, de stockage, etc., euh, fait qu'on n'a pas, euh, pas eu du tout ces réflexes de, de sobriété. Donc voilà, en, en, en appliquant l'ensemble de ces leviers-là, je vous promets qu'on pourrait abattre d'un facteur 100 le coût écologique d'Internet. La mauvaise nouvelle, c'est qu'évidemment, on ne va pas le faire, ou qu'il y a très très peu de chances que ça se fasse, parce qu'on a aujourd'hui des forces contraires, puissantes, qui, sur l'ensemble de ces leviers que je vous ai décrits, on, on est exactement à l'inverse. C'est-à-dire que, euh, voilà, sur les, sur les terminaux, ben, on est sur la question de l'obsolescence, marketing, accéléré, sur, euh, sur la question de... de du stockage, par exemple, on sait qu'on améliore beaucoup les data centers en termes d'architecture, en termes de température de fonctionnement. Il y a besoin de moins les refroidir que ce qu'on qu faisait. On les refroidit de plus en plus avec, dans des pays du Nord, avec de l'eau froide, plutôt qu'avec des climatisations, etc. Le problème, c'est qu'à côté de ça, on a un effet rebond hallucinant, gigantesque. Vous savez, par exemple, pour prendre un seul exemple, on est aujourd'hui à peu près à 8 zeta c'est-à-dire 8 000 milliards de giga stocké dans le cloud, si vous voulez, dans l'internet. Dans ça correspond donc, on va dire, à, à 1000 gigaoctets, pour de comparer à votre disque dur, par, inter, par euh, terrien, ou 2000 gigaoctets par internaute. Voilà. Et ça, c'est en train d'exploser. C'est en train d'exploser parce qu'arrive le big data, parce qu'arrive ce flux de, de données, d'objets connectés, des dizaines de milliards, qui font qu'on va passer sans doute dans les 2 à 3 ans, de 8 à 20, pour vous donner un ordre de grandeur. Tout ça, ça double tous les 18 mois à peu près, tous les 2 ans. Et donc, même si on fait des progrès unitaires, sur la manière de concevoir et d'utiliser ces objets, si par unité d'octets échangés ou stockés on améliore les choses, l'effet rebond fait complètement exploser le, le, le, euh, la facture totale et c'est bien ça qu'on voit, c'est que la facture totale du système numérique continue à augmenter malgré tous les progrès technologiques, tous les progrès de conception tous les progrès d'architecture qui peuvent être faits alors ça c'est la partie on pourrait dire Green IT est-ce qu'on peut aller vers un internet plus vert mais évidemment la question derrière, c'est la question du green by IT, hein, c'est-à-dire cette logique de dire oui, bon, ok, il y a une facture euh, d'Internet, je, je, je la reconnais bien aisément, on construit des produits qui ne sont pas faciles à recycler, etc. Très bien, mais c'est pas grave parce que je vais réaliser des économies dans l'ensemble des autres secteurs. Et donc, l'idée d'avoir un monde un peu à la Jérémy Rifkin, si vous voulez, pour ceux qui connaissent le, ce prospectiviste américain, la troisième révolution industrielle, quatrième révolution industrielle, où on va avoir un, un monde numérique qui sera optimisé. Et qui va faire en sorte que, grâce à, à la combinaison, si vous voulez, des capteurs, de la mobilité, et puis de, de, de, éventuellement de la, de, de, des big data, de l'intelligence artificielle, on va avoir, bah, euh, on va régler le problème de la mobilité, parce qu'on n'aura plus d'embouteillage de, avec les voitures autonomes, et puis on pourra euh, covoiturer et mettre trois ou quatre personnes dans les voitures au lieu d'une aujourd'hui. Donc, on va abaisser la facture de la mobilité. On va faire des smart cities, on va faire des, des smart homes, on va faire le, les compteurs intelligents, etc., qui va faire qu'on va abaisser la consommation énergétique des bâtiments et des villes grâce au numérique et grâce aux applications numériques. Et donc, l'idée, c'est ça. On se jette, en fait, dans cette promesse technologique-là, je dirais même ce solutionnisme technologique, en disant, on, va trouver, on, a, on a des solutions, elles sont déjà là. Alors, malheureusement, face à cette, cette, cette, situation, cette proposition idyllique, elle se heurte au moins à deux problématiques. La première, c'est l'effet parc, le parc installé, la, la complexité à venir, euh, si vous voulez... Passer d'un volume de, de, de stock de voitures par exemple ou de bâtiments et de dire voilà pour faire la voiture autonome où il n'y a plus d'embouteillage et je promets que demain tout va bien se passer, il faut que j'ai chassé 90% ou 95% de toutes les voitures non autonomes des routes parce que sinon ça va être très compliqué de, de, de promettre qu'on va plus avoir d'embouteillage et que tout va bien se passer. Alors vous imaginez bien, puisque la première voiture autonome n'est pas encore sortie, et qu'il y a déjà des modèles aujourd'hui qui sont fabriqués, qui sortiront dans 4 ou 5 ans et qui auront une durée de vie de 20 ou 25 ans, et ensuite la voiture elle-même va durer 20 à 25 ans, vous voyez que même en 2040 ou 50, même si on est formidablement prospectif, on aura encore plein de voitures non autonomes sur les routes. De la même manière que même si je fais un formidable bâtiment intelligent et optimisé aujourd'hui, qui a des consommations d'ailleurs de métaux rares et autres dedans, mais peu importe, eh bien, On va dire, avant que les 30 millions de logements de tous les Français soient rénovés et soient devenus smart et, euh, et, et, et, et éco-efficaces, eh si je me mets à 300 000 logements par an, chose qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui, il faudra un siècle pour y arriver. Donc on voit qu'on a un problème de vitesse de déploiement et le numérique nous donne un très mauvais exemple parce que le numérique s'est déployé à toute vitesse. Le numérique s'est déployé à une vitesse fulgurante, effectivement. Donc on se dit que tout peut être gratuit et tout peut être accessible à tout le monde très vite, puisque c'est le cas du numérique. Malheureusement, dans le monde physique, dans le monde physique de l'énergie, par exemple, il faut transporter des électrons plutôt que des photons. Il n'y a pas de loi de Moore. Il y a des progrès technologiques, mais il n'y a pas de loi de Moore. On ne peut pas comme ça faire des gains et multiplier par 10, par 100, par 1000 sans que ça coûte tellement plus cher en matériaux ou de manière économique. Et donc on a une contrainte sur ça. La deuxième contrainte, c'est l'effet rebond, celui dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que, prenons, reprenons l'exemple de la voiture autonome, d'abord il y a une question de la, de la consommation numérique de la voiture autonome, alors je ne sais pas si les chiffres sont valables, c'est des chiffres d'Intel, euh, donc ils sont peut-être à prendre avec précaution, mais euh, Intel dit qu'une voiture autonome qui roulerait une heure et demie, c'est-à-dire la moyenne de la voiture française, euh, cracherait à peu près 4000 gigaoctets de données. D'accord Est-ce qu'il faudra stocker ou échanger ces 4000 gigaoctets à des fins d'assurance, euh, à des fins de big data et de marketing, je n'en sais rien. Mais imaginons, pour se faire un peu peur, qu'il faille effectivement stocker ces 4000 gigaoctets. 4000 gigaoctets multipliés par 1 million de voitures autonomes, ça serait l'équivalent du trafic Internet mondial actuel. Je rappelle qu'il n'y a pas un million de voitures sur Terre, mais un milliard. C'est-à-dire qu'il faudrait multiplier par 1000 le trafic Internet d'aujourd'hui. Alors pourquoi pas, hein on l'a déjà fait on a déjà multiplié par 1000 le trafic, et dans le numérique, on sait multiplier par deux et très vite, quand vous multipliez par deux, on peut multiplier par 1000. Le problème est avec quel gain en phase technologique, et est-ce qu'effectivement, on arrivera à faire ça on a, tout en abaissant la facture électrique euh, dont on parlait tout à l'heure Et puis, il y a un autre problème dans l'effet rebond. L'effet rebond, c'est le fait qu'on ne maîtrise pas l'évolution le, le, de la demande. Reprenons l'histoire du covoiturage. Bien sûr que le covoiturage, c'est formidable, et que d'avoir des applications numériques qui nous permettent de faire ça vont nous aider. Mais dans les, les trois personnes ou les quatre personnes qui ont fait un aller-retour Paris-Strasbourg, j'ai rien contre les Strasbourgeois, c'est juste pour prendre un exemple, vous pouvez décider que c'est Paris-Rennes si vous préférez. Dans ma voiture qui fait Paris-Strasbourg avec trois personnes, si elle a remplacé trois voitures avec une personne seule qui faisait Paris-Strasbourg, c'est formidable. Malheureusement, les premières études sociologiques nous montrent que c'est pas ça. Dans la voiture, j'ai un passager qui aurait peut-être pris le train, mais il a pris la voiture parce que c'était moins cher. Et puis j'en ai un autre qui, lui, peut-être n'aurait pas fait l'aller-retour Paris-Strasbourg, mais comme c'est pas très cher, je vais aller prendre une bière avec un copain, et puis euh, je, vais, je, vais, je vais aller passer le week-end là-bas. Et puis celui qui, qui, qui a conduit la voiture, eh ben, il va avoir la contribution économique des deux autres pour payer son péage et son essence, et donc il va peut-être faire lui aussi... Paris-Strasbourg plus souvent qu'il ne le faisait. Donc vous voyez que c'est un petit peu compliqué, et d'ailleurs c'est un peu la, la, la panique de ce point de vue-là, parce que l'effet du covoiturage, ben, on voit bien que c'est utile, c'est intéressant, mais on n'arrive pas à voir à la fin de la journée, comme disent les anglo-saxons, que dans un pays comme la France, où on a effectivement baissé la facture, la facture de... De, de pétrole, ce n'est pas le cas, en fait, ça continue, à, ça continue à, à stagner ou à monter légèrement, et donc on n'arrive pas à distinguer, si vous voyez, dans tous ces usages numériques, ce qui est de l'effet volume qui va augmenter grâce à la facilité offerte par le numérique, et ce qui est de l'effet efficacité, où effectivement on pourrait économiser. Voilà, donc vous voyez que du coup, on a un Internet qui est en train d'exploser de, littéralement en termes de consommation de ressources et d'énergie, qu'on a du mal à calmer parce que la croissance va plus vite que les gains technologiques unitaires, et à côté de ça, on a des promesses formidables, mais c'est toujours un peu pour après-demain, vous voyez. C est, c est... Et ça se matérialise toujours un peu difficilement. Et donc, on est face à, face à, te, à, ce, à ce dilemme. Alors, je voulais juste rebondir sur un... un... Tout à l'heure a été mentionnée la question du remplacement du travail humain par le numérique. J'aimerais conclure sur C'est que finalement, aujourd'hui, pourquoi est-ce que on, on, pourquoi est -ce, on... Notamment, pourquoi est-ce qu'on a cet envahissement si je puis dire, de, de, de tous les outils numériques, des applications, etc.? Bien sûr, parce que ça peut être avoir un côté pratique, etc., des nouveaux usages, que sais-je. Mais aussi parce qu'en fait, c est, c est, on, on a une recherche de productivité, de remplacement du travail humain par la machine, et qui n'est pas quelque chose de nouveau. Ça n'a pas démarré avec le numérique, ça a démarré au 19e siècle avec la mécanisation, la machinisation, ça a continué avec l'automatisme, ça a continué avec l'électronique, dès les années 60-70 dans les usines, et aujourd'hui, ça se déploie à vitesse peut-être accélérée dans le numérique. Mais en fait, tout ça, c'est un arbitrage qu'on fait, qui est d'ailleurs un arbitrage fiscal, décidé par la puissance publique, entre le coût du travail humain et le coût de l'énergie et des ressources. C'est-à-dire qu'on vit dans un paradigme du 19e siècle, on est dans un système fiscal qui date du 19e siècle, à un moment où on avait l'énergie et les ressources gratuitement. C'est d'ailleurs ce qu'écrivent les économistes classiques du début du 19e siècle. Les, éner... les ressources sont gratuites, sinon on aurait... ne les obtiendrait pas gratuitement. Suffit... C'est juste le... le prix du travail pour les extraire. Alors que le travail humain, lui, à l'époque, il, un... il était rare, il était difficile à récupérer. Il fallait, convaincre les... Les... il fallait convaincre parfois de manière un peu musclée les paysans de rejoindre la ville et les fabriques. Euh, on avait des grèves, on avait des, des, des, des revendications, des choses un peu compliquées. Donc le travail était la ressource rare qu'on essayait d'économiser et l'énergie était la ressource gratuite. On en avait plein. Et aujourd'hui, on est au 21e siècle où la facture s'est inversée. C'est-à-dire qu'on est sur de l'énergie et des ressources qui sont coûteuses. Je ne suis pas forcément en train de parler de pénurie. Simplement, c'est coûteux d'un point de vue environnemental. On sait que de plus en plus, pour aller chercher ces ressources on a pioché dans le stock le plus accessible, le plus facile, le plus, le, le, le plus proche, le plus simple à extraire. Maintenant, il faut aller. On commence à extraire au fond des océans. On commence à extraire sous les dernières forêts tropicales. Les Tibétains nous embêtent. Et, et les Africains dans l'Afrique des grands lacs aussi, parce qu'il faut aller ratiboiser tout ça. Donc, c'est ça qui est devenu la ressource coûteuse, la ressource quelque part rare, alors que le travail, au contraire, est, est devenu abondant. Si je puis dire, l'offre de travail est théoriquement abondante, puisque on a des gens qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent pas assez, qui aimeraient bien travailler et qu'on qu laisse comme ça désœuvrer de, de, dans la société à côté. Et donc, voilà, cette question, c'est est-ce qu'on veut continuer dans ce paradigme-là et continuer à remplacer systématiquement l'humain par la machine Et donc, le numérique le permet plus que jamais. Ou est-ce qu'on essaye de réfléchir à un, à un autre système économique, commercial, culturel, euh, social, qui permettrait de réinclure, justement, le travail d'humain Peut-être d'avoir un usage... Un discernement dans nos usages numériques et pas être systématiquement long de le toujours plus, le toujours plus loin, le toujours plus facile. Et évidemment, on en est aujourd'hui, euh, on, on en a les capacités, euh, on en aurait les capacités financières, organisationnelles, techniques, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. À nouveau, je vous dis, on peut, faire, on peut garder 95% des fonctionnalités d'Internet en, en dépensant 1% de son contenu énergétique, mais à condition d'avoir une sorte de révolution culturelle dans notre approche. Et nous en sommes évidemment très loin. Voilà, je vous remercie. Euh, juste pour rebondir sur euh, ce que vous venez de dire sur le travail, c'est extrêmement intéressant et euh, je sais qu'Amazon euh, place ses entrepôts logistiques, notamment en France dans des zones où il y a un fort taux de chômage et ce qui permet donc en fait d'avoir encore un plus grand pouvoir de négociation avec euh, euh, les travailleurs euh, Est-ce que vous avez des questions On a le temps pour une ou deux questions merci. Bonjour euh, bah, Tout d'abord, merci beaucoup de, de venir euh témoigner à ce genre de conférence parce qu'on n'a pas suffisamment, à mon sens, de gens comme vous qui viennent. Euh, merci de nous rappeler qu'on est dans un monde fini. Je voulais juste avoir euh, votre avis sur deux choses. Euh, souvent, dans, dans un monde technologique comme ici, on a cette pensée que la technologie va évoluer, et va nous permettre de, de passer à autre chose. Et donc, ce que, ce que vous dites sur la le, le fait que les stocks de terres rares sont, sont limités, euh, on, on a cette pensée, je sais pas, en tant qu'ingénieur ou j'en sais rien, de se dire que on va pouvoir, euh, y, la, la solution va être trouvée plus tard. Donc j'aimerais bien avoir v v votre idée là-dessus. Et puis euh, par rapport aussi au, au changement climatique et à, à quel point le numérique, euh, on, on doit prendre une décision consciente d'aller vers de l'efficacité énergétique notamment euh, par, par rapport à tout ce développement euh, J'aimerais aussi vous entendre sur l'urgence en fait, de ce genre de décision, parce qu'on on, on vit dans, dans un monde où voilà, la, la trajectoire de degré degrés, euh, on en est loin. Euh, voilà, si vous pouviez commenter un peu là-dessus aussi. Alors vraiment 20, 20 secondes, parce que je crois qu'après il oui. faut enchaîner, donc euh, ça prendrait l'après-midi si on voulait vraiment répondre. Mais... La question de la pénurie, pas forcément, on ne va pas forcément heurter un mur sur la question des terres rares, ou la question je sais pas, du cobalt, sur les voitures électriques, il y a plein de choses qui se passent. En fait, la question c'est quel est, quel est le prix à payer d'un point de vue énergétique. Parce qu'en fait, on peut toujours aller plus loin, descendre en concentration, et il y a des, ce qu'on appelle une mine, ce qu'on appelle une ressource minière, c'est quelque chose qui a été identifié géologiquement, et que je peux extraire à prix actuel et à technologie actuelle. Or, la technologie progresse, donc on peut attaquer des minerais de plus en plus rares, on va dire ça comme ça, de, plus en, de moins en moins concentrés, de plus en plus pauvres. Je cherchais le bon mot. Et euh, si vous êtes prêt à me payer le prix, vous payez l'or plus cher que le cuivre, parce que l'or, il y en a 3, tonnes, 3 grammes dans une tonne de minerais, alors que le cuivre, il y en a 10 kilos. Et vous êtes prêt à payer l'or plus cher, j'irai vous chercher l'or. Donc si vous, voulez, si, vous me donnez, si vous me payez, moi géologue, on va dire, si vous me payez suffisamment et que ça ne vous embête pas trop que je fasse des dégâts un peu autour, d'un point de vue énergétique ou climatique, j'irai vous chercher ce qu'il faut. Donc la, la question c'est plutôt de dire, les limites planétaires, elles arriveront peut-être pas par la pénurie des ressources, elles arriveront peut-être par la capacité de la planète à s'autoréguler, donc sur des questions de biodiversité ou de climat. Et après, il y a peut-être un, un moyen terme, c'est pour ça que moi je parlais de, de civilisation techniquement soutenable, c'est que, voilà. C'est pas parce qu'on en a encore pour 30 ou 40 ans tranquille ou 50 ans qu'il faut se croiser les doigts et puis se dire, bon, au 22e siècle, ils se débrouilleront. Ça a, ça a une portée morale, je dirais, qui, est, qui, est, qui me paraît intéressante. Ensuite, sur l'urgence, bah, euh, oui, tout est urgent, mais il voilà, ne faut pas promettre, euh, le monde ne va pas s'arrêter demain matin. Je pense que, les, pour moi, les, les catastrophes ou les effondrements, s'il y en avait, ils ne viennent pas forcément de la question énergétique ou ressources ou même climatique, peut-être en partie climatique, mais ça peut être aussi des problèmes bancaires, ça peut être, je ne sais pas... des Enfin, vous pouvez faire les douze plaies d'Egypte, les, les bactéries résistantes aux antibiotiques. Enfin, il y a plein d'autres manières d'avoir de, de, des problèmes que la question des ressources. C'est un facteur parmi d'autres dans un monde un peu protéiforme. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.